Je m'appelle Cédric Julia, je suis Engineering Manager et je suis à celle-ci depuis 8 ans. Mon rôle, ça va être d'organiser l'équipe front-end dont je m'occupe. Euh, le but, ça va être de leur faciliter le travail d'organisation euh, pour qu'ils sachent sur quoi partir euh, au fil du sprint et les accompagner euh, tout au long du sprint pour que tout se déroule bien et qu'on arrive à sortir les features en temps et en heure. Chez celle-ci, on utilise côté back du PHP, on est sur le framework Symfony. Et côté front, on est sur du framework VueJS. Nos objectifs au quotidien, c'est de réussir à maintenir la solution. On a une grosse partie legacy, parce que la solution a été créée il y a maintenant une dizaine d'années. Notre challenge technique, c'est de réussir à sortir des nouvelles fonctionnalités pour nos clients, tout en maintenant la partie legacy et en réussissant à la réduire. On a mis de Search aussi pour, pour améliorer toutes nos recherches, etc. Je suis arrivé en étant développeur back et au fil des années, je me suis un peu spécialisé sur le front avec la sortie du framework Vue.js. Et au bout de 4-5 ans, je me suis lancé donc en développeur front. Au fil des années, j'ai pris de l'expérience, j'ai pu évoluer en tant que tech lead front. Et maintenant, je suis passé engineering manager. Donc je gère toute notre équipe front qui est composée d'une dizaine de développeurs. Je m'occupe de leur évolution, de, de leur expliquer comment fonctionne celle-ci, comment fonctionne toute la stack celle-ci côté front. Et de les, je les accompagne au fur et à mesure des développements.